Ok, euh, donc pour cette dernière conférence avant la pause déjeuner, nous accueillons Yoann Durand, euh, donc développeur depuis 7 ans et fait partie des équipes de Klaxoon et de l'antenne Rennaise de la FUP. Ce matin, il va nous parler de son retour d'expérience autour du chiffrement, des bases de données et des problématiques autour de leur sécurisation. Donc, euh, bah, je te laisse la parole Yoann. Bonjour, bonjour. Merci. Euh, merci d'être resté et de ne pas être parti manger tout de suite. Euh, Qu'on soit bien d'accord, en français on dit chiffré, on ne dit pas crypté. Vous pouvez dire euh, crypté pour une, euh, en ce qui concerne les chaînes de télévision, mais c'est crypté EE et pas crypté ER. Voilà. Comme l'a rappelé euh, Sébastien, je travaille euh, dans les équipes Klaxoon, et... J'aime aussi beaucoup la bière, le métal et le rugby. Avant de voir la vie en rose, je travaillais dans une start-up dans la santé. Du coup, le secteur de la santé, en fait, c'est un secteur qui est encadré par des lois qui sont. qu'effectivement, vu qu'on manipule les données sensibles, les notes de santé, et que ce n'est pas des patates et des carottes, euh, il, faut, euh, il faut encadrer tout ça. Et c'est là qu'intervient en général euh, l'hébergement de données de santé, donc c'est une certification mise une certification qui va concerner les hébergements et les infogéreurs pour que qu'eux en fait, puissent, puissent mettre à disposition des développeurs et des sociétés des plateformes pour le stockage et la manipulation de ces données. Voilà. Si le HDS vous intéresse plus, j'ai mis à la fin de mes slides un lien vers un meetup qu'a donné mon ancien CTO sur le sujet. C'est beaucoup, beaucoup plus complet. Donc pourquoi je parle de HDS Parce qu'au final, c'est juste la partie visible en fait, de l'iceberg. Quand on, quand on parle d'application médicale, quand on fait de l'application médicale, on, on sait qu'on doit, qu doit avoir de la sécurité, du chiffrement, tout ça, mais on pense que ce n'est pas juste le, le fait d'être HDS et d'utiliser ces plateformes-là qui vont, qui vont assurer tout ça. La partie immergée, ça va être le rôle des développeurs, le rôle de, des fonctions, enfin des fonctionnels aussi de s'assurer que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de fuite possible. Donc moi, quand je suis arrivé dans, dans la société, on m'avait dit, euh, il y a une V1 en prod, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. On est en train de travailler la V2, elle est presque finie, mais on a un souci avec le, <coughs> on a un souci avec le chiffrement de patients. Il, y a, il, y a il y a, faudrait, faudrait que tu regardes. Donc du coup, j'ai commencé par regarder. La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est qu'on utilisait mcrypt. On était en 2018 à ce moment-là, et euh, le, la version courante de PHP à ce moment-là, c'était 7.2. Donc euh, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est que mcrypt, en fait, c'est une extension PHP qui était utilisée pour faire du chiffrement. Et il se trouve que en, dans la version PHP 7.1, elle a été dépréciée et elle a été supprimée en 7.2. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit bon, il y bon, c'est moche, on va peut-être trouver des solutions. Et pour rappel, euh, PHP 7.2 est juste en maintenance sécurité jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc si vous avez encore des versions de, de PHP qui sont en 7.1 ou en 7.2, ben essayez de les mettre à jour, même d'avant, ça fait pas de mal. Euh, donc en voyant que encrypt avait été supprimé, je me suis dit bon, bah' qu'est-ce qu'il y a Et Effectivement, 7.2 supprime l'extension. MCrip, mais aussi rajoute l'extension Lipsodium. et aussi du coup nous disait bah en fait euh, il y avait déjà OpenSSl avant, donc euh, vous pouviez utiliser OpenSSl, donc je me bon, sur ce niveau là il n'y a pas de problème, on va pouvoir on va pouvoir remplacer le chiffrement, c'est pas c'est pas un souci. Donc je me suis posé la question de effectivement comment est-ce qu'on chiffre un patient, donc j'ai été voir et euh, le chiffrement d'un patient en fait il était basé sur des listeners Doctrine. De puisqu'on utilise Symfony et, euh, et le, du coup et doctrine ORM. donc ils avaient mis les gars euh, un, un, un listener en pré-persiste et en post-load, ce qui fait qu'on crée un patient, on le chiffre, on le sauvegarde, on le récupère par son ID, il est déchiffré, et il est renvoyé au, à l'utilisateur. Donc, jusqu'à là, pas de souci, pas de problème notoire, puis bon, bah ok, ça marche. Le problème, euh, il se pose en cas de la recherche, puisque le fond, le, la demande fonctionnelle à ce niveau-là, c'était ben, le, le, le médecin cherche un patient par son nom ou par son prénom, il tape trois lettres, ça doit lui remonter euh, les correspondances. Et c'est là que ça commençait à devenir un peu moins drôle. C'est qu'au final, les gars, ils avaient dit, ils avaient, enfin, le, le, le code en place, c'était, on charge tous les patients d'un médecin avec Doctrine. Donc, on fait une grosse collection. Doctrine va tout déchiffrer à, à, à la lecture. On va faire une grosse boucle. On va, faire, on va appliquer euh, le, le filtre qu'on veut pour récupérer nos, nos patients en correspondant. Donc, là, ça commençait par. À partir de trois directeurs, tout ça, et on les met dans le, dans le tableau pour, pour le retourner. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de souci, au pire, ils n'ont pas, pas beaucoup de patients, les médecins. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, euh, c'était faux, parce que des patients, ils, les, les médecins ont des milliers de patients. Et dans le cas qui nous concernait à ce moment-là, on travaillait beaucoup des orthopédistes, et les orthopédistes sont des spécialités qui. Euh, on va dire, ils ne suivent pas leurs leur patients leur patient sur, des, sur des dizaines d'années. Ils les suivent sur six mois, un an, un an et demi, grand max. Ce qui fait que sur une carrière de, sur une carrière de chirurgien orthopédiste, des patients, ils peuvent en avoir des milliers, voire des centaines de milliers. Donc au final, le, le problème, il venait là, C'est qu'on avait plein de médecins. Du coup, imaginez plein de médecins qui se connectent et qui font des requêtes sur des centaines de milliers de patients qui chargent comme ça. Donc on avait un gros problème à ce niveau-là. Je me suis dit, OK. Là, il est là le souci, il faut qu'on trouve comment faire. On ne savait pas, du coup, on a utilisé la bonne vieille technique du GDD, le Google Driven Development, pour trouver euh, les solutions. Et à ce moment-là, on est tombé sur un truc, euh, c'est que les données, en fait, elles ont comme l'eau, trois états. Donc, euh, l'état en transit, c'est euh, les données en mouvement dans le réseau. Que, voilà, dès, que, dès que vous chargez, vous les envoyez, ça, ça traverse le réseau. Donc c'est à ce moment-là, nous, on dit, bon, bah, ça, on s'en occupe pas parce qu'il bon, y a du SSL de partout. Donc, euh, c'est chiffré, pas de problème. Les données en cours d'utilisation, c'est les données qui sont ou dans une base en train d'être requêtées, traitées, consultées, ou dans un, dans un process PHP, par exemple, en train d'être traité, modifié, renvoyé à l'affichage ou affiché côté utilisateur. Et les données au repos. Les données hors ça va être, euh, par exemple, des backups, des bases de données éteintes, euh, des fichiers de l'œil, euh, tout ça. Tout ça, c'est considéré comme données hors -pôt. Donc, à partir de ce moment-là, on avait nous, nous euh, vu le, le problème. Les deux endroits où on devait se consacrer euh, l'effort, le, le, c'est les données hors et les données en, en co-utilisation. Donc, la base de données qu'on utilisait, c'était MariaDB. On était sur une version assez ancienne, du coup, 10, on est en 10.1, je crois que ça correspond à peu près à un MySQL 5.5 en gros. Mais heureusement, en 10.1, MariaDB a activé certaines fonctionnalités de chiffrement. Donc il y a une grande page de doc qui explique comment faire. Euh, le chiffrement des fichiers, enfin justement le chiffrement des données au euh, repos PO est géré nativement par un système de plugins. Euh, donc en fait, ils, ils expliquent tous les plugins qui sont disponibles. Et les choses que vous devez chiffrer, qui sont possibles de chiffrer, c'est les tables, les logs et tous les fichiers temporaires générés par, par, par la base de données. Et pourquoi est-ce que c'est important de chiffrer ces fichiers-là Parce que si jamais vous avez eu une intrusion sur votre serveur de base de données, même si rien n'est cassé, il ne peut pas s'introduire dans la base, il peut quand même récupérer les logs et lire avec les logs, avec les binary logs ou même les, les logs de transition entre vos réplicas les, les, les attaquants peuvent arriver à récupérer vos données donc il faut chiffrer tout ça, et les tables aussi c'est important, parce que pour chiffrer les tables, il y a juste un petit, euh, une petite instruction à mettre dans la création de vos tables, au niveau du schéma, ça se fait simplement, et au niveau de la base de données, enfin, la configuration, elle est aussi simple que ça, donc c'est très très simple. Et au niveau des plugins, comme je disais, les, le chiffrement des fichiers euh, au repos se, se fait à base de plugins, le plugin qu'ils mettent en avant au début pour expliquer le, le fonctionnement, c'est un plugin fichier, on pourrait se baser sur un système de fichiers, mais ils découragent de le faire parce qu'on a tendance à laisser des fichiers de clés sur le serveur, donc ça revient à peu près à laisser ces clés sous le paillasson quand on, quand on part de chez nous. Donc c'est pas génial. Donc, une fois qu'on a eu mis ces systèmes-là, et... <coughs> pour éviter de faire ça, ils suggèrent d'utiliser des systèmes comme Antibull Vault ou enfin, tout gestionnaire de clés euh, euh, prod-ready qui existe, qui sont vraiment très très très, très performants. Donc, nous, on avait mis ça en place. Et on était contents. Du coup, on était arrivé à à peu près sécuriser la partie euh, fichier. Ensuite, euh, ce qu'on s'est dit, c'est bon, comment on fait pour euh, la partie en cours d'utilisation Et là, on a regardé, effectivement, les bases de données, en général, proposent des fonctions de chiffrement nativement pour euh, gérer l'insertion, la lecture. Donc, on a regardé. Ça se passe comme ça. C'est euh, une, une, une fonction AES Encrypt qui existe. Il suffit de faire un... Quand on insère, on insère AES Encrypt la valeur... La clé de chiffrement qu'on veut, et pour lire decrypt le champ, la clé. Donc on a testé, on a dit bon, ça marche, pas de souci. Et quand on a commencé à essayer de les mettre en place, on a, nous on utilise doctrine, donc on a commencé à faire des doctrines types. Et j'ai commencé, plus, plus j'avançais dans, dans mon code, et plus je me disais, mais en fait, comment il marche MySQL euh, quand on fait la recherche Parce que si c'est pour avoir les mêmes problèmes. On a eu avant c'est pas vraiment c'est pas vraiment intéressant et le problème il était là c'est que ben, <coughs> le mécanisme interne de recherche de mysql à ce moment là sur les données les données chiffrées fonctionnait de la même façon que ce que je vous expliquais avant c'est à dire tout charger et euh, tout et tout et enfin tout charger tout déchiffrer et tout sélectionner après donc c'était pas foufou en termes de en termes de perf on s'est on, on dit ça va peut-être poser des problèmes et l'autre problème qu'on a vu après c'est le la faiblesse de l'algo AES utilisé dans cette version là euh, il se trouve que si quelqu'un récupérait la base euh, il aurait pu arriver à, à casser le à casser le à casser le chiffrement de ce de ce de cet algo donc euh, non on s'est dit non ça ça marchera pas faut quand même qu'on soit qu'on soit secure donc cette solution-là, on l'a mis, mis, mis à la poubelle. Et après ça, du coup, on s'est dit, bon, petit Symfony, il y a forcément des bundles qui font, qui font des trucs. Il y, a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose qui existe. Donc des bundles, il y en a plein. Euh, et la raison principale de ça, c'est qu'il y a beaucoup de forks de ce bundle-là qui sont faits. Et qui, euh, bah en fait, lui, son principal problème, c'est qu'il était lié à -crypt et la dépendance à, enfin PHP 5.2 et Mcrypt. Du coup, ça me posait un problème. Je me disais, bah non, en fait, je ne peux pas. Je n'avais pas spécialement le temps non plus de le mettre à jour en utilisant autre chose que Mcrypt. Et la recherche ne marchait pas non plus. Une autre solution, un autre fork, mieux, c'était celui-là, ce bundle-là. Mais du coup, lui, il n'utilise pas Encrypt, il utilise OpenSSL, je crois, enfin, Diffuse, qui peut se baser sur OpenSSL. Mais le problème, c'est au niveau de la recherche. Euh, donc, donc, on a abandonné aussi l'idée d'utiliser des bundles existants. Donc là, on commençait un peu tous à avoir quelques petites fleurs froides, euh, dire on ne va pas trouver de solution. Et finalement, <rire> finalement, on a réussi à trouver, on a trouvé la bonne, euh, trouvé on a trouvé un article euh, qui expliquait que en fait, euh, c'est pas une, c'est pas un truc qui est, est pas c'est pas simple de faire des recherches dans des données chiffrées. Il y a des recherches universitaires qui sont qui sont faites. Alors c'est en 2017. Hein, euh, J'ai pas regardé à l'heure actuelle comment c'est, parce que là, je pas regardé. Mais en 2017, il y a des, y a des solutions, mais elles ne sont pas sécures pour les productions. Ce n'est pas, pas, pas encore performant, c'est n'est pas, pas bien. Mais du coup, ils avaient trouvé, eux, une technique assez simple, qu'ils expliquent dans l'article, qu qui s'appelle la technique du blind index. Donc au final, ça, enfin, quand on l'explique, c'est super simple, euh, on tombe un peu euh, à des nues en disant ah, « mais en fait, j'aurais pu y penser ». Donc du coup, la technique, si on a notre champ chiffré, on, a, on applique un algo de chiffrement et un algo de H. L'algo de chiffrement, lui, va générer des champs chiffrés différents à chaque fois qu'on chiffre. Du coup, ce qui fait qu'on ne pourra pas aller les, les rechercher dans la base, puisque la valeur, aura changé, la, valeur du chiffrement, la valeur générée par le chiffrement aura changé. Par contre, lui, le H sera toujours le même. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tu vois, ok, j'ai compris, ça a marché comme ça. Comment on fait bon, En PHP, euh, du coup, avec la lipsodium, il y a cette superbe fonction qui existe. Euh, et pour laquelle, en fait, euh, bon, la doc n'existe pas trop. Euh, mais heureusement, euh, les gens de la communauté sont super sympas. Et il y a quelqu'un qui a posté un commentaire en expliquant comment ça fonctionnait. Donc il suffit de générer une clé, un nonce, qui est un nombre aléatoire utilisé une seule fois. Et après de passer ce none c'est cette clé pour générer la, la valeur chiffrée et ensuite donc, on va générer un H. Donc tout ça pour vous montrer effectivement tout ça pourquoi pour vous montrer que le si on utilise deux fois par exemple là j'ai chiffré deux fois Georges Michel deux fois de suite euh, donc on voit bien en bleu que les valeurs sont différentes et que dans le vert les valeurs de H sont les mêmes. donc C'est pour ça qu'il faut qu'on stocke les H, euh, qu'on va stocker les H dans la base de données. Et au niveau du stockage, pour le chiffrement, en fait, ça va être simple, c'est que pour, pour la donnée chiffrée, on va se donnée chiffrée et on va mettre le nonce devant ou derrière, puisqu'il est longueur fixe. À partir du moment où ça vous l'avez mis, vous pouvez le récupérer. Et pour l'index, en fait, ça va être le, le hash, mais réduit, pour éviter d'avoir des problèmes de, ben, de taille dans la base. Le truc, c'est qu'ils appliquent un masque, euh, dans leur technique, ils, ils appliquent un masque sur les 8 derniers bits euh, de la, de, de, du hash, en fait. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, la recherche. Comment ça va marcher La recherche, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est plus simple que ça. C'est qu'en fait, vous allez devoir générer des haches pour, pour tous les types de recherches que vous voulez faire. Donc là, si on veut rechercher le, le patient sur le nom complet, par exemple, sur le nom, donc on hache le nom, et puis dans une, dans une table de filtre, on va par exemple hacher la moitié du nom ou juste le nom complet. Dans mon cas concret, c'était pour un, pour, un, pour un patient donné. On a son nom, son prénom, et nous, on devait faire nom-prénom ou prénom-nom. Donc euh, on assainit dans, là dans le sens euh, non prénom. Et du coup euh, on vire les on vire tout ce qui est espace, accent, tout ça pour, pour pouvoir éviter les, les fautes de frappe et tout ça. Et à partir de trois caractères, on génère un H à chaque tour de boucle jusqu'à jusqu chaque fin de à la fin de, ben, du nom prénom. Quoi. On recommence dans l'autre sens et du coup on a tout notre on a notre stock de on a notre stock de, de filtres qui est prêt. Donc Au niveau de la stockage, ça donne ça. Euh, on a notre table de filtre, nos liaisons, du coup ça marche plutôt bien. On l'a testé en prod, bah, nickel, pas de soucis, ça marchait bien, hum, pas trop de problèmes. Bon, en vrai, je n'ai pas fait ça comme ça, parce que ça aurait été un peu compliqué. Il se trouve que les gens qui ont écrit l'article, ils ont fait une, une bibliothèque qui s'appelle Cypher Suite qui fait euh, toutes les techniques de tout, tout ce que j'expliquais avant, et qui permet aussi du coup euh, d'utiliser base par défaut sur la Lipsodium, mais si jamais il n'y a pas la Lipsodium, vous pouvez utiliser le polyfile qu'ils ont créé dans la bibliothèque, en fait, pour pouvoir euh, avoir de la compatibilité le jour où vous avez la bonne version. Voilà. Euh, je ne vais pas vous montrer euh, les exemples, puisqu'en fait euh, la doc elle est vachement bien faite, donc euh, je vous encourage à aller, euh, aller la lire si ça vous intéresse, à regarder comment ça fonctionne et des mécanismes de renouvellement de clé. Il y a beaucoup de trucs poussés dedans qui sont, qui sont très très bien faits. Voilà. Euh, merci d'être resté jusqu'au bout. Et euh, si vous avez des questions. Voilà. Euh... Voilà. Euh, oui, il y a quelques questions qui sont remontées et on a quelques minutes. Euh, du coup, euh, la première question, selon ton expérience sur des fonctionnalités de recherche comme celle que tu as décrite, est-il plus adapté de réaliser la mécanique en PHP ou bien de déporter la problématique à un index de recherche chiffré type Solar ou Elasticsearch Est-ce que cela peut-il simplifier la problématique euh, Bonne question. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question parce qu'à ce moment-là, en fait, je n'ai pas regardé. Je, je, là, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas. Je, là, je sais pas. En fait, je n'ai pas regardé à ce moment-là parce que on était dans, nous, on était sur un. J'étais sur, sur un, une période euh, de travail très très compressé. Et du coup, je n'ai pas eu vraiment l'opportunité d'aller regarder plus sur les index de les index Elasticsearch ou Solar. Pour faire ce genre de choses. Donc là, je, je suis désolé, j'ai pas la réponse. Ok, pas de soucis. Euh, J'enchaîne sur la suivante. De quoi cherche-t-on à se protéger en chiffrant sa base de données? Si l'attaquant a accès au serveur, il a, aux, il a aussi accès à la clé. Bah non, justement, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mettre les clés sur le serveur. Si on met pas les, enfin les clés doivent être, euh, on, on, on, en général on les stocke avec, on les stocke sur un, elles sont gérées par un système, par un système autre en fait. Du coup normalement il n'y a pas de, y a pas de même s'ils rentre sur le serveur de base de données puisque ton système de chiffrement va être déporté normalement, enfin ton système de gestion de clé va être déporté et euh, normalement ton chiffrement ne doit pas être sur le même serveur que ta base ou même si non, je vois pas techniquement, tu n'es pas censé mettre tes clés sur ton serveur. Ok. Du coup, ça va rebondir, je pense, euh, sur la prochaine. Quel outil utilises-tu pour protéger là où les clés secrètes si. Ah, euh, en fait, y a, y a il y a plein de systèmes qui existent, qui sont plutôt plus ou moins complexes à mettre en place. Il y a par exemple Ansible Vault qui, qui gère les clés. Euh, qui est très grosse, euh, qui, qui, qui est master à mettre en place. Il y a, dans les systèmes managés, il y a chez Google, il y a KMS, il y en a chez Amazon, chez, chez Azure. Du système de management de clés, il y en a plein. Donc euh, il faut mieux utiliser ça que d'essayer de le faire à la main. Donc, euh, en général, si vous faites du cube ou du Docker, il y a tous les systèmes qui, qui sont compatibles avec. Donc euh, normalement, il n'y a pas de souci pour utiliser ce genre de choses. Ok. Bah, merci beaucoup. Là, on a, quasi... enfin, on a passé tout le temps. Euh, merci beaucoup pour ta présentation euh, qui était très intéressante. Si jamais tu le souhaites, il y a encore deux, trois questions euh, tu... sur lesquelles tu pourras répondre à l'écrit. Et vas-y. J'ai une... une, juste une dernière chose à dire. En fait, j'ai mis les... des liens sur le dernier slide. Si ça intéresse les, les gens, j'ai mis des liens vers les. Vers les... Ah ben bah, oui, j'ai plus là. Sur le dernier slide, j'ai. Euh... J'ai mis les liens vers, vers le, vers le meet-up de mon ancien site sur l'HDS, le lien vers l'article que je cite et vers la bibliothèque. Je suis vraiment. Oups. Voilà. Si tu peux juste te décaler sur la euh, sur ta gauche oh, pardon. ou enfin, un peu à toi. c'est bon. Pardon, Comme pour voir les, les, les liens. Merci beaucoup. Désolé. <rire> désolé. Ouais. Et ben encore merci, Johan. Euh, bah, limite, merci. On, si tu veux laisser tes slides merci de 30 secondes pour que tout le monde ait le temps de les noter. Et oui. Et 20 puis, 20 et 20 puis 20. voilà. Pardon, je vais essayer de me virer. Là. Pardon, désolé. Et donc, du coup, on se retrouve... On se retrouve là, c'est la pause. On se retrouve à 14h pour la démo de Silus. Euh, tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure